Bonjour, bienvenue au programme Gavox Anniversary. Je suis Michael Happy, créateur de la marque Gavox et je souhaite fêter votre anniversaire avec vous en vous proposant une montre personnalisée. Et rien de tel pour fêter un moment pareil qu'une montre qui parlera de vous de la société, avec un message propre que vous pourrez offrir aux collaborateurs, aux associés et pourquoi pas aux clients. Afin de réaliser l'étude de votre projet, tout commence par une première rencontre. Rien de plus simple, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous ou vous pouvez très bien me téléphoner. Eh bien au revoir, à bientôt, merci.